Aujourd'hui le 24 février 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, les frappes aériennes de l'armée et les tirs d'artillerie du groupe de troupes occidentales ont vaincu la main-d'oeuvre et l'équipement de l'ennemi dans les zones des colonies de Dvurekneia, Krakmenoy et Tabavka de la région de Kharkov. Dans la journée, plus de 60 militaires ukrainiens, deux véhicules blindés de combat, quatre véhicules, un obusier automoteur Vosdika et un obusier des 20 ont été détruits dans cette direction. Dans la direction Kranolimansky, à la suite des actions actives des unités du groupe de troupes centres, avec le soutien de l'aviation d'assaut et de l'armée, des tirs d'artillerie dans les zones des colonies de Novozadov de la République populaire de Donetsk, Ploshchanka, Makivka, Chervonopopovka et Chervanayadibrova de la République populaire de Luhansk, jusqu'à 140 militaires ukrainiens, trois véhicules de combat blindés, trois véhicules, un véhicule de combat gradé MLRS, ainsi que des Stabé, des 20 et des 30. Dans la direction de Donetsk, les unités du groupe de forces sud ont infligé une défaite complète par le feu aux accumulations de main dœuvre et d'équipements ennemis le long de toute la ligne de contact. Les pertes ennemies par jour dans cette direction se sont élevées à 240 militaires ukrainiens, deux chars, sept véhicules de combat blindés, six véhicules, des obusiers D-20 des et des 30 Un canon anti-char D-44 et un système d'artillerie M777 de fabrication américaine. En outre, dans la zone de la colonie d'Avdivka en République populaire de Donetsk, un poste de commandement et un entrepôt de munitions des forces armées ukrainiennes ont été détruits. Dans la direction Sud Donetsk, l'aviation et l'artillerie opérationnelle et tactique du groupe de troupes Vostok ont infligé une défaite par le feu complexe aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Vodian, Vugledar et Prochistovka de la République populaire de Donetsk. Pendant la journée, plus de 80 militaires ukrainiens, un char, de véhicules de combat d'infanterie, Trois camionnettes, quatre véhicules de combat Huragan MLRS, un obusier ID-20, un système d'artillerie M777 de fabrication américaine et une monture d'artillerie automotrice corab ont été détruits dans cette direction de fabrication polonaise, ainsi qu'un radar de contre-batterie en TPQ-36 de fabrication américaine. En outre, quatre dépôts de munitions des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de race Bogatyr de la République populaire de Donetsk et Malinovka dans la région de Zaporozhye. Dans la direction de Kherson, à la suite de dégâts d'incendie, plus de 40 militaires ukrainiens, un véhicule de combat gradé MLRS, un obusimstabe, trois obusiers d 30. Ainsi que dans la zone de la colonie de Vystarasovka, région de Dnepropetrovsk, dépôt de munitions de la 104e brigade d'artillerie des forces armées ukrainiennes. Les forces de missiles et l'artillerie des groupements de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont infligé la défaite aux 102e unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes aux positions de tir ainsi qu'aux effectifs et à l'équipement dans 142 districts, dans un jour. Le poste de commandement de la 127e Brigade de Défense Territoriale a été touché près du village de Perumoga, dans la région de Kharkiv. Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne ont abattu quatre rocs et uragans, et ont également détruit six véhicules aériens sans pilote ukrainien dans les zones des colonies de Mrofa, les de la région de Kharkiv, Alexandrovka de la République Populaire de Donetsk, Oleya Priston et Novayaz Buryovka de la région de Kerson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 387 avions, 210 hélicoptères, 3228 véhicules aériens sans pilote, 405 systèmes de missiles antiaériens, 8011 chars et autres véhicules blindés de combat, 1044 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4205 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 8518 unités de véhicules militaires spéciaux.